Ma vision d'un monde meilleur, c'est un monde plus simple. On s'est rempli de choses compliquées et on sait que ça ne nous rend pas plus heureux. C'est un monde où on est plus proche les uns des autres. Ce serait un monde qui fait plus attention euh aux êtres humains qui y vivent mais aussi aux animaux, aux plantes, à tous les êtres vivants qui, qui vivent là-dedans. Ma vie d'un monde meilleur, c'est un monde décloisonné. Bah, un monde qui ne soit pas basé que sur l'argent et la consommation. C'est construire une société dans laquelle les citoyens euh, sont réellement égaux, devant la loi, devant les opportunités, devant l'emploi, devant la culture, devant les loisirs, devant tout ça. Pour moi, je pense que ça, ça jouerait beaucoup sur la confiance. Et justement de passer une société plus fraternelle, de coopération avec les autres et surtout aussi, j'ai envie de dire, avec notre, avec notre planète, notre maison, commune aussi, qu'on est euh, sensible à, à la situation de la nature, des animaux, etc., à la sauvegarde de la planète. Voilà pour moi ce que c'est un monde meilleur. Beaucoup d'entre nous aspirent à une société plus solidaire, plus écologique, plus démocratique. Certains ont déjà commencé à modifier leurs habitudes au quotidien, leur façon de consommer, de se déplacer. Bien que cela constitue une réponse aux défis sociaux et environnementaux, il semble que cela ne soit pas suffisant pour s'attaquer à la transition sociétale par laquelle il est plus que nécessaire de se diriger. Il existe une multitude de manières de s'investir, d'agir. Mais ces dernières ne sont pas toujours connues du grand public. C'est face à ce constat que l'association Asteria a été créée en 2014. Asteria, c'est une association qui essaye de démultiplier l'engagement citoyen. La mission d'Astéria, c'est de réveiller, encourager et accompagner les envies d'agir. Et le cœur de sa mission associative, ce sont les connecteurs citoyens. Ils rencontrent, conseillent et orientent toute personne qui veut s'engager pour, pour une société plus solidaire, écologique ou démocratique. Et donc pour ce faire, ils accompagnent toute personne, mais ils mettent l'accent en particulier sur des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les instances de participation habituelles. Donc, comme les personnes en situation d'exil, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou encore les personnes qui sortent de prison. Et pour aller un petit peu plus loin, Asteria a lancé un de ses projets les plus ambitieux l'année dernière en 2017 et a sorti son guide pour agir, donc pour élargir un petit peu le champ des possibles et se rencontre de tout ce qu'il est possible de faire à Paris et ses alentours. La base du guide, c'est de montrer la, la diversité des formes d'engagement, de ne pas rester seulement sur euh, bah, l'idée que beaucoup de gens se font de l'engagement qui est euh, ton bénévolat de deux heures par semaine euh, dans euh, une assaut de soutien scolaire, par exemple. À l'occasion du premier anniversaire du guide, nous avons rencontré différents acteurs faisant vivre ce projet. Des associations en bénévoles, en passant par les ambassadeurs qui distribuent le guide pour agir. Je m'appelle Stéphane Alexandre et je suis délégué général de la Fédération de Paris de la Ligue de l'Enseignement. C'est une fédération d'associations, c'est une association complémentaire de l'école publique et c'est un mouvement d'éducation populaire et un mouvement d'idées. On a soutenu le Guide pour agir parce que le, le soutien et l'accompagnement de l'engagement euh, citoyen sous toutes ses formes euh, sont au cœur du projet de la Ligue depuis toujours et qu'on a trouvé l'idée assez séduisante un peu folle, pour tout dire, on ne croyait pas vraiment qu'ils y arriveraient. Et puis parce qu'on fait aussi le constat aujourd'hui qu'avec des formes d'engagement qui ont tendance à se diversifier, les gens ont parfois du mal à trouver le terrain d'expression de leur envie de s'engager et que ce guide-là pouvait être une réponse à, à, à ce besoin relativement récent euh, qu'on constate aujourd'hui. Alors donc, Je suis Olivier Andréa, je suis co de Culture 21. Culture 21, c'est une association d'éducation populaire et on agit sur le terrain de l'éducation citoyenne. Et moi je trouve forcément le lien avec le guide pour agir parce que c'est un répertoire d'associations, de, de, de mouvements où on peut justement aller agir, se mobiliser, s'engager, etc. Et à la fois, je dis, il y a un aspect guide du routard ou petit futé, parce que justement, il y a comme une classification que je trouve vraiment très sérieuse, qui permet des entrées par rapport à quest ce que j'ai vécu et sur quoi j'ai envie de m'engager. Je m'appelle Vincent Verzal, la chaîne Partager c'est sympa. Euh, on fait une vidéo par semaine qui donne l'envie et les moyens de passer à l'action, de s'engager pour un monde juste et durable pour tous. Pour moi, le guide pour agir, ça a été vraiment parfait. C'était le truc qui me manquait parce que je reçois beaucoup, beaucoup de messages de gens qui ont envie de passer à l'action. Et malheureusement, avec les moyens que j'ai, je n'ai pas le, le temps de, de faire des mini interviews de chaque personne pour savoir où est-ce qu'elles en sont, où est-ce qu'elles ont envie d'aller, quel est le sujet le plus important pour elles. Et du coup, d'avoir ce guide et leur dire, écoute, si tu es à Paris, tiens, tu chopes ce truc et tu le feuillettes et tu trouves ton, ton, ton dada. Bah, C'est super pratique et c'est une ressource de ouf. Il y a plein... Maintenant euh, c'est ma réponse de base quand on me dit euh, « Ah j'aimerais faire un truc mais je sais pas où commencer, euh, quoi faire ?» Je leur dis « Bah tiens, on bah, va regarder le guide pour agir quoi. » Le guide pour agir s'adresse donc à celles et ceux qui, un jour, ont eu le désir de changer les choses, à leur échelle, selon leurs envies, leurs valeurs. Dans un contexte où la défiance envers le monde politique traditionnel se fait de plus en plus ressentir, sommes-nous assez nombreux pour peser dans la balance L'individualisme exacerbé et le manque d'intérêt pour la vie de la cité n'ont-ils pas pris le pas sur l'altruisme et la solidarité Sur le fait que les jeunes ne veulent plus s'engager, que les gens ne s'engagent plus, qu'on se replie sur nous-mêmes, que les gens sont égoïstes, etc. etc. Ça, c'est une idée fausse. Il n'y a jamais eu autant de bénévoles euh, en France qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'engagement euh, de la part des jeunes. Simplement, ces engagements sont aujourd'hui souvent, euh, prennent des formes en tout cas qui sont... Euh, nouvelles, euh, auxquelles on n'est pas forcément habitué, qui sont plus difficilement repérables. On va s'engager beaucoup plus qu'avant sur des causes ponctuellement, euh, euh, dans des cadres de moins formalisés, moins institutionnalisés. On va décider d'agir collectivement, mais sans nécessairement créer une association. La façon de s'engager a changé. Le bénévole qui vient toute l'année, pendant plusieurs années, d'affilée de, de, euh, faire la même chose au même endroit, avec les mêmes publics, ça existe encore. C'est un format qui cohabite désormais avec d'autres formats. Pour susciter l'engagement, il faut de plus en plus, peut-être plus qu'avant, donner du sens à l'engagement qu'on propose aux gens et donner du sens à la cause qu'on leur propose de défendre ou de servir ou au projet sur lequel on leur propose de s'investir. Ça passe par des choses très ponctuelles ou des choses qui sont sur, le, sur un temps plus long, mais avec la question du sens derrière, pourquoi je m'engage et qu'est-ce que ça va apporter à ma perception du monde et de, de, de la façon dont j'ai envie d'agir sur lui. Je m'appelle Maïline, euh, je suis une des cofondatrices de Champs Libres et je suis à Champs -Libres, du coup depuis le début, depuis 5 ans, en tant que bénévole. Moi je suis Manon et euh, je suis la présidente de Champs Libre depuis 2 ans. Et moi, je suis Lola, je suis salariée de champ depuis janvier, je suis chargée de coordination et de développement. Champs c'est une association qui a pour objectif en fait, de créer la rencontre entre des personnes en situation de grande exclusion et euh, n'importe qui qui a envie de partager euh, sa passion, son métier. On organise des ateliers en prison et en centre d'hébergement. L'engagement pour nous euh, dans champ ça a été de trouver le moyen de s'investir euh, citoyennement, bénévolement, de manière compatible avec nos vies professionnelles très chargées à côté. Moi je pense qu'il y a un des trucs euh, qui est de rendre le bénévolat gratifiant. Soit parce qu'on va apprendre des choses en étant bénévole, soit parce qu'on va passer des bons moments. On se dit qu'une manière effectivement de créer de l'engagement, c'est de dire aux gens, que ce soit intervenant, bénévole ou n'importe qui, ben que euh, finalement il n'y a pas besoin de beaucoup de choses d'autre que d'un peu de temps et euh, d'envie de partager euh, sa passion ou quelque chose qui te tient à cœur. Je dirais que l'engagement, ça va au-delà du bénévolat. Pour moi, c'est l'idée alors oui, de s'engager pour une cause, mais d'être dans une forme de militance. Je dirais que c'est l'idée de le vivre et de le sentir au fond de ses tripes. L'engagement, ça va dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle et aussi dans le bénévolat. C'est quelque chose qui nous suit. C'est une cause pour laquelle on a envie de se battre comme un feu qui brûle en soi. Et que du coup, ce feu, on a à la fois besoin de l'alimenter justement pour qu'il continue à, à, à vivre et aussi on a besoin de le voir se répandre. On a ouvert Love and Dress il y a six mois. L'idée c'est de proposer de la mode une autre façon de consommer euh, du second main. Euh, c'est venu parce qu'on avait trop consommé et travaillé toutes les deux dans de la grande distribution. Bah, je crois qu'avec Harrison on a des engagements hyper forts au quotidien dans notre façon de nous nourrir, dans notre façon de consommer, dans notre façon de voir le monde en fait. Politiquement on est engagés toutes les deux, on essaye de faire au mieux tout le temps et je pense que notre plus grande force c'est notre carte bleue en fait, c'est comment on consomme. Et euh, ce guide, ça a représenté un peu euh, notre façon de voir le monde. Je suis stagiaire dans l'association Y. E Alors, on est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale. Notre outil d'animation, c'est le jeu. En gros, on a une approche vraiment ludique et dynamique de l'éducation. Donc l'idée, en fait, c'est d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes. On instaure des espaces de débat et on met en, en lumière les alternatives. Au début, je pensais que... Pour que les gens aient envie de s'engager, il fallait qu'il y ait quelque chose derrière, comme une carotte, et que les convictions, ça suffisait pas. Mais avec le temps, je me rends compte que en fait, plus les gens sont au courant des choses, plus on leur donne les informations, on les fait prendre conscience de la situation du monde, plus ils vont avoir envie de changer les choses. Je suis Floriane, je suis euh, étudiante en fin d'études à Sciences Po Toulouse et je suis ici dans l'association La Sauge, donc Société d'Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée, pour faire mon stage de fin d'études. Ici, on est à la Prairie du Canal. C'est une ferme écologique et urbaine qui a été créée par La Sauge. C'est un lieu euh, assez alternatif où on essaye d'avoir un peu une, une sorte de laboratoire d'expérimentation de tout ce qui peut se faire en termes d'agriculture urbaine, qu'on puisse un peu montrer aux gens euh, les différentes techniques d'agriculture en ville. Si euh, notre monde n'est pas... a euh, des déficiences au niveau de tout ce qui est écologie, environnement, c'est aussi parce que beaucoup ne sont pas informés et ça passe beaucoup par l'éducation. Si on amène les enfants, par exemple, à jardiner une heure par semaine, euh, et que juste on leur montre voilà, euh, d'où ça vient, ce qu'ils mangent, etc. Tout de suite, ça va forcément euh, leur insinuer un peu le respect quand même de, de cette nature. Et je pense que vraiment, la clé, c'est vraiment d'informer les gens sans culpabiliser non plus, parce que la culpabilisation, ça, ça fonctionne jamais, on le sait bien. Et plus écologique, c'est déjà euh, reconnaître ce que, ce que l'on doit à la nature ce que l'on doit à notre environnement et à quel point on est dépendant de lui. Donc euh, croire qu'on peut croître et embellir euh, sans s'occuper des conséquences euh, non seulement à court terme, mais des conséquences à long terme pour la planète, bah, c'est se leurrer. C'est une attitude particulièrement égoïste, égoïste vis-à-vis euh, -vis des gens qui vivent... Euh, de nos jours, mais également égoïste vis-à-vis -vis de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, parce que beaucoup de, de ces actions sur la planète ne se verront pas à très court terme. et On ne sera plus là pour les voir, mais en fait, on est en train de les créer aujourd'hui. Donc euh, cette sensibilité par rapport à, à l'écologie, par rapport à, à la planète, par rapport aux plantes, aux animaux, etc., pour moi, est assez fondamentale. qu'on est un tournant et qu'il y a des superbes solutions pour rendre la société plus écologique qui porteront leurs fruits dans 100-150 ans. Malheureusement on ne peut pas se permettre d'attendre que chaque personne change individuellement. Il faut que toutes les personnes qui ont un début de sensibilité rejoignent un collectif qui arrive lui à mettre en place des choses ou à faire pression. Parce que si on se satisfait simplement de, de notre action individuelle et que du coup on considère qu'on a fait notre part, c'est faux ce pas du tout suffisant par rapport à l'enjeu. Si on avait 150 ans, oui, ce serait très bien, ce serait largement suffisant. Mais là, on n'a pas le temps. On pourrait en fait traiter de tous les enjeux euh sociétaux euh, à travers un prisme écologique. C'est aussi la, la répartition des ressources entre les humains euh, et les autres êtres vivants d'ailleurs. Et donc ça, ça touche euh, bah, à l'économie, euh, aux inégalités, etc. C'est pas seulement euh, faire en sorte qu'il y ait des espaces verts dans les villes, c'est aussi euh, faire en sorte que les gens soient plus attentifs les uns avec les autres. On fasse attention à ce qu'on mange pour que euh, bah, le producteur qui produit ce qu'on mange il soit justement rémunéré, qu'il n'ait pas à utiliser des pesticides qui lui pourraient la santé. I'm coordinateur du réseau bénévole pour L214. L214, c'est une association qui entend euh, révéler les, la façon dont sont élevés et tués les animaux euh, d'élevage. On s'est fait connaître donc euh, à partir de 2008, par toute une série d'enquêtes. On a révélé des images qui étaient absolument terrifiantes euh, à l'ensemble de la société française. Ça a provoqué un énorme débat. À chaque fois qu'on qu mène une enquête, on, on sort des images, on montre la réalité des élevages et des abattoirs. Et à chaque fois, euh, on, on nous rétorque que c'est des exceptions, qu'ailleurs c'est pas pareil, que ça se passe pas comme ça. Donc nous, on tend à démontrer que c'est au final une généralité et pas des exceptions. La citoyenneté ça passe pas seulement par euh, le vote mais ça peut passer aussi euh, par bah, de l'action concrète que ce soit euh, la vie de quartier, que ce soit euh, faire un compost dans son, euh, dans son hall d'immeuble, que ce soit euh, lancer un café associatif euh, ou faire partie d'une ressourcerie ou toutes ces initiatives citoyennes qui se multiplient aujourd'hui. Et bah, qui font que concrètement la, la société bouge vers euh, plus de solidarité, plus d'écologie, euh, plus de démocratie. Pour moi on n'est pas dans une démocratie, on est plutôt dans une forme d'oligarchie. On vote mais pour moi ce n'est pas suffisant pour un état démocratique. Un état démocratique pour moi c'est le citoyen à tout moment agit concrètement pour la vie de la cité. Ça peut être via différentes modalités, le tirage au sort, toute question qui concerne euh, chacun d'entre nous qui concerne, ne serait-ce que notre pays, est légitime et doit être donné à questionner aux citoyens. Je pense qu'il faut aussi re-questionner un peu notre organisation, euh, nos strates, on va dire, administratives, pour que justement, à tout espace, les citoyens puissent se réapproprier les choses. D'une certaine manière, moi je vis champ libre comme un engagement politique différent que d'aller voter, etc. Et pour moi, c'est une manière de, ben justement, en créant cette interconnaissance des réalités de chacun, j'ai l'impression qu'on contribue, qu contribue à une citoyenneté plus active. Pour moi, une société plus démocratique, c'est une société qui est beaucoup plus inclusive et donc tout le monde viendrait jouer un bah, une partition euh, dans, dans ce jeu-là et malgré le fait notamment qu'en prison les, les gens ont le droit de vote, euh, ils ne l'utilisent plus euh, parce qu'ils ne se sentent plus partie prenante euh, du système démocratique. Ça veut bien dire qu'à un moment on arrive à faire euh, euh, en sorte que des gens se sentent complètement hors-jeu euh, et, et complètement relégués donc euh, je pense qu'une société plus démocratique c'est une société qui arrive à faire euh, euh, comprendre à tout le monde qu'on est, euh, on est euh, partie prenante. Quoi. Pour faire en sorte que la parole des citoyens soit mieux entendue, que la société soit plus démocratique, il ne faut simplement pas oublier qu'on a une carte de vote qu'on utilise chaque jour, euh, à chaque occasion. C'est notre carte bleue. Notre carte bleue a un fort pouvoir pour pouvoir influencer la société, choisir ce qu'on achète. Mettre de l'éthique dans nos choix alimentaires en particulier, mais pas seulement. Tout ça, c'est des outils qu'on a à notre disposition pour pouvoir aller vers un monde meilleur. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose, la première chose à faire, c'est de le boycotter. C'est de ne pas financer une chose avec laquelle on est en désaccord pour des raisons éthiques. À partir du moment où on laisse, le, on laisse à l'État la responsabilité de gérer toute la société et de l'organiser, si on a ce parti pris-là, on n'est pas militant dans une association. Euh, S'il y a des associations, des corps intermédiaires, des syndicats, des partis politiques et tout un tas d'autres collectifs euh, et moyens d'agir collectivement, c'est bien parce que l'État tout seul euh, ne suffit pas. C'est aussi le rôle d'une association comme la nôtre et de beaucoup d'autres associations, de la plupart, c'est d'apporter ce contrepoids et puis cette complémentarité au travail de l'État. J'ai l'impression, ou peut-être l'envie de croire que potentiellement on a tout l'amour nécessaire en nous chacun pour créer, de la, pour être solidaire vis-à-vis -vis de tout le monde, mais que contraint par, par nos boulots très, très pressants, par mille, mille contextes un peu systémiques, les gens ne se laissent pas le temps d'être solidaire ou d'être soucieux des uns et des autres. Pour moi l'engagement c'est laisser parler euh, cette partie de nous-mêmes qui croit que quelque chose de mieux est possible. Et c'est aussi euh, laisser s'exprimer notre besoin de sens et de contribution à la vie des autres. Pour moi, l'engagement, c'est le chemin vers être heureux. Parce que quand on fait quelque chose qui est aligné avec nos valeurs, avec notre sens, et qui nous permet de contribuer à la vie des autres, c'est la meilleure recette que je connaisse pour être heureux.